très très important il faut que le peuple sache le plan machiavélique de mamadi d'oumbouya il faut que la Guinée sache tout sur le plan de mamadi de se maintenir au pouvoir j'espère que vous allez bien voilà Bonsoir. Vous saviez, Paul Kagame est venu en Guinée. Tout récemment, on a vu et nous-mêmes, nous avions critiqué. Nous avions dit qu'est-ce qui a amené Mamadou Dumbuya Un pont que le président Alpha Condé, qui a tout fait, qui est sorti, Aller chercher des contrats financer autant de projets en Guinée. Un bandit comme Mamadou Doumbouya vient tout d'un coup terminer ce projet et donner le nom à Paul Kagame. Beaucoup de Guinéens se sont, nous, on l'a traité de tout, l'homme Bali, et effectivement, il est l'homme Bali. Mais l'agenda caché, moi je vous ai dit ici même fois, j'ai même ma tête, vous prenez le couteau Kablancana. Ka Wallah, voilà, si c'est pas le feu. table Parce que tout le plan c'est comment se maintenir. Les projets qu'ils ont avec Paul Kagame. Vous voyez aujourd'hui le Congo. Paul Kagame est en train de développer son pays. Paul Kagame, il est plus visionnaire que beaucoup de présidents. Paul Kagame, c'est comme un Kadhafi, un visionnaire. Il veut voir le Rwanda grand. 5 ans, 10 ans à venir, il veut voir ce Rwanda l'un des meilleurs pays au monde. Donc, Paul Kagame, il sait que la Guinée, c'est un pays qui est vachement riche, partagé, qui est très riche en sous-sol, la Guinée. Même si nous n'avons pas euh, les mêmes quantités que le Congo, qui est dix mille fois, euh, 10 000 fois grand que chez nous, Aujourd'hui, ils sont en conflit avec le Congo. Paul Kagame, il a construit sa raffinerie là-bas où on traite de l'or. Aujourd'hui, avec la guerre au Congo, Paul Kagame n'a plus cette possibilité-là. Les Congos, ils sont opposés aux Congolais aujourd'hui. Rien ne va. Donc, Paul Kagame est en train de viser au lieu que l'or soit raffiné chez nous. Les bandits ils ont demandé, Paul Kagame les apporte assistance en sécurité en, dans beaucoup de domaines. Comme aujourd'hui en Centrafrique, ça se fait. Donc, je vous ai dit, Mamadi Dumbuya, tout se résume à sa sécurité. Comment rester Il s'en fout. C'est pourquoi, vous voyez, plus de 14 500 Guinéens sont assis. Ce n'est pas son problème. Je vous dis, Mamadi, il dit qu'il va faire le sale boulot. Et il est en train de faire le sale boulot. Le Guinéen est assis. Bouche ouverte. Mamadi, tout le grand projet de Mamadi se résume à sa sécurité. Comme je voulais l'ai même fois dit. Moi, je ne suis pas le blogueur qui passe comme ça, gauche, droite, non. Aujourd'hui, tu dis ça, demain, tu dis le contraire, non. Je vous ai dit, le coup d'État est un instinct de survie. La France et autres, là, tout ça vient comment les soutenir, les maintenir. Vous comprenez maintenant, tout le projet de Mamadi, c'est comment se maintenir. Je vous ai dit, le coup d'État, c'est un instinct de survie. Le coup d'État de Mamadi n'est pas le coup d'État de Feu Général, non, raconter, ni le coup d'État de d'Addis ou les Sekouba Konaté. Mamadi est un narco. Le clan de Mamadi, ce sont des bandits, des narcos. Et ces bandits ont peur aujourd'hui de quitter le pouvoir. Ils ont peur de quitter le pouvoir. Et ils font tout comment rester au pouvoir. Mais on vous avait parlé de ça. Allemagne. Donc, le deal de Mamadi et puis Kagame, c'est ça. Lors de la Guinée, Kagame va les assister. Sécurité, service de renseignement. Voilà. Et avec les gens même d'ici. Hein. Avec les gens d'ici. Avec les gens d'ici. Voilà. Donc, tout ça là, pour que lui, il reste à la tête de la Guinée. Et la Guinée n'ira nulle part. Et c'est pourquoi les bandits veulent commencer maintenant à recruter dans l'armée. Voici des escadrons de la mort. Des gens sans pitié. Le recrutement là, c'est pareil comme le recrutement de Kalea qui devait se faire au temps des dadis. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Halluciné. Tout se résume sur la sécurité de Mamadi Doumbouya. Il s'en fout de, de l'emploi des Guinéens. Des prix des darés, ce n'est pas son affaire. Mamadi Doumbouya m'a côté aussi là. Mais le Guinéen, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on va vous dire maintenant pour comprendre qu'on a affaire à un gangster, à un vrai bandit. Mamadi Doumbouya. À ma prêve, il y a un prêve, il y a un y a un allez y a un ma près Bikawa, ma près Bikawa Le bandit est venu pour piller nos richesses. C'est pourquoi il a donné le nom. Le nom de notre pont, Pont Kagbelé à Idiamine, parce qu'il a un projet à long terme avec... Euh, J'ai dit, dit le nom de Idiamine sur le pont. Le pont de Kagbelé à... Paul Kagame, parce qu'il a un long projet avec lui. Ce dernier l'aide comment, ce dernier a fait pour se maintenir. Service de renseignement, sa sécurité. Voilà, donc il faut que les gens comprennent. Attendez, toi le maudit Suleiman, là, je te, je te bloque sur cette page encore. Parce que le maudit là, attendez, je vais bloquer le maudit là d'abord. Voilà, merci. Parce que vous n'avez rien compris Vous voyez dans quel état Se trouve le pays aujourd'hui Mais Je vais encore une fois répéter Pour l'armée guinéenne. Asseyez-vous, croisez les bras Petit Diané est parti ici Un soldat Très courageux pieux en plus, un vrai croyant Vous avez vu comment Petit Kouyati est parti Ils ont tiré sur lui au palais Souma, pareil Cabinet Traoré, pareil Le jeune Kouyaté, pareil Et beaucoup parmi eux sont en prison On vous a prévenu, vous n'avez pas compris On vous a prévenu, vous n'avez pas compris Mamadou Doumbouya s'en fout. Mamadou Doumbouya, il s'en fout. Mamadou Doumbouya, à ma côté, à ma côté, siné. moi, je ne vais plus dire le nom d'un soldat ici. Mais demain, vous allez entendre, ils ont attrapé tel, il est mort, c'est vous qui avez cherché. Vous avez le plein pouvoir aujourd'hui pour faire dégager ce bandit-là. Vous avez eu suffisamment de temps pour connaître ses intentions. Qu'est-ce que le bandit l'a veut Mais comme vous, vous avez servi le pays dignement, là, vous voulez mettre ça à l'eau. Vous voulez sortir par la petite porte un petit gendarme à la tête des forces armées aujourd'hui. Et un légionnaire qui est le président de la transition. C'est ce que vous voulez là. Wallah, le désordre là, c'est pas encore petit. Vous n'avez rien compris d'abord, l'armée guinéenne. Des officiers corrompus là... Certains, on vous propose de l'argent. Vous n'avez rien compris d'abord. On a entendu que vous voulez manifester dans ces deux jours-là. Voici euh, quelques statistiques. Comment notre armée guinéenne, ils sont en train de, de les exploiter. Voilà. Euh, L'état des salaires des organismes en Guinée sous le CNRB, les conseillers du président, c'est-à-dire les conseillers du bandit Mamadi Doumbouya, tous ces gens dont vous voyez comme les conseillers qu'on appelle les Djoulde là, 60 millions. Quand je vous dis le budget de la présidence, 725. Plus de 725 milliards, même le président élu démocratiquement, malgré les voyages qu'il faisait, tout. Lui, il ne dépensait pas ça. Le budget de Mamadi Doumbouya. Transition, 725 milliards. Donc, écoutez, tous ces gens dont vous voyez co conseiller, conseillers, conseillers, les conseillers du, de Mamadi Doumbouya, 60 millions. Les ministres de Mamadi Doumbouya, 59 millions. Mais allez-y. C'est-à-dire, Dieu sait faire les choses. Le Guinéen, comme le Guinéen aime la démagogie, moi, je vous ai dit, hein, c'est pas parce que Mamadi Doumbouya qu'il est, qu est béni. Je vous ai dit, il y a beaucoup de facteurs ici. Ça dit faut être réfléchi pour analyser la situation. C'est pas parce que Mamadi Doumbouya est béni que le président Fakonde. Non! Non! Je vous ai dit ici, l'opposition, il y a eu des prières nocturnes. Ils ont demandé à des à des, à des waliou, à des sages de prier pour que ce pouvoir la tombe. Et Dieu ne pouvait pas vraiment la prière des gens qui, qui implorent Dieu, Dieu, Dieu. Chaque jour, les mêmes personnes viennent, des pieux, dire que non, vous vous êtes dans un bateau en Guinée, et vous voulez que non, le capitaine là tombe, ce bateau-là tombe, ce bateau coule. Le résultat aujourd'hui, il y a eu coup d'État. Mamadou Doumbouya, il a reçu sa mission. Mais qui est le vrai vainqueur quand vous regardez aujourd'hui? S'il n'avait pas eu de coup d'État, tous ceux qui ont combattu le président Fakonde n'allaient pas comprendre que, ah, déjà, ce que nous combattons est, est mieux pour nous. Mais il fallait, on dit, on n'apprécie jamais le, euh, euh, euh, le bonheur, c'est lorsqu'on l'a perdu. Et c'est ce qui est arrivé, le cas. Je vous ai dit, le bandit n'est pas béni. Regardez aujourd'hui la situation. Le 5 septembre, il était à la mosquée de Bambeto chaque vendredi. Il était là-bas pour des parades. Mais le résultat aujourd'hui, la vérité est là, non la vérité est là. Il faut comparer les temps. Mamadi dit qu'il qu est fort. Moi, je vous ai dit, il ne s'agit pas pour être président grand, gros, pas bête comme ces gens-là. Il faut être intelligent. Il faut avoir les hommes. Donc, vous voyez ces salaires. Demandez le salaire. Tout, et tout était là-bas. On a vu des anciens ministres du président Alpha Kondé qu ici. Qu'est-ce qu'ils avaient Père l'âme de Kaokaré. On les a vus ici. Mais regardez ces gens-là aujourd'hui. Les Ousmane Gawal qui viennent d'arriver. Les Amara qui sont secrétaires, on a montré sa maison. Des maisons de, de presque 2 millions de dollars. Ils achètent cash. Les Ahmed Durac achètent des maisons à 3 millions. Tous ces gens-là. Et après, le Guinéen, on est dans la démagogie. Oh, c'est les anciens. C'est les anciens de lanse rencontre Oh, les anciens. Et vous n'avez rien compris d'abord. Ceux-là, c'était des génies. Les docteurs Kassori. Ils ont étudié, ils ont un savoir-faire. Ils ont des relations. Ce n'est pas des tocards qu'on doit prendre, des guignols comme les gomous, qu'au premier ministre, ça a changé quoi Chef du gouvernement. Le dernier premier ministre sur cette, pla sur cette planète Terre, c'est le guignol Gomu. Regardez-le. C'est-à-dire, quand on a un tonneau vide à la tête du pays, quelqu'un comme Mamadou Doumbouya, un zéro. Le résultat, c'est ça. Parce que c'est un tonneau vide qui a la tête. Donc, euh, euh, on a bon. Voici les secrétaires généraux, 30 millions. Les chefs de cabinet, 25 millions. Les forces spéciales, les forces spéciales presque chaque. Moi, je vous ai parlé de leur prime ici, leur prime qui était à 1 1500 1 500, 3 000. Parce qu'aujourd'hui, le bandit a peur de sa sécurité. Les forces spéciales aujourd'hui voilà. Euh, minute, la, la famille. Minute, j'arrive. Désolé. L'effort spécial, quand on met tout ensemble, les primes, leur salaire, parce que je vous dis, ils ont des primes mensuelles, ils ont un salaire. Et ils ont d'autres primes chaque semaine. 2 millions. 2 millions. Ce qui fait 8. Et leur salaire à eux. Et plus les primes. Qui vont presque maintenant à 3, 3 000 dollars. Vous le reste de l'armée vous êtes assis. De la manière dont la vie était avant. Ça a totalement changé. Vous êtes encore assis. Vos supérieurs, là, ceux qui vous commandent. Là. Quand il y a eu le coup d'État. Ceux qui ont empêché les camps d'aller défendre le président. Aujourd'hui, ils sont en train de bouffer. Vous êtes assis. Non, ça va aller, ça va aller. Allemagne, il faut Voici les vrais hommes au Burkina. Voici les vrais hommes au Burkina. Regardez Ibrahim. Quand un soldat, un militaire est avec le peuple, il n'a peur de rien. Parce que ce pas les Américains, ce pas les Français que tu commandes. Mais plutôt les Guinéens. Regardez le jeune Ibrahim Traoré. Regardez sa garde rapprochée par rapport aux bandits quand marchent, c'est-à-dire comme des abeilles, comme des manians. Parce que le bandit sait qu'il est voleur. Regardez Ibrahim. Ibrahim est venu enlever Damimba. Mais c'est le choix du peuple, c'est ce que veut le peuple. Même si Ibrahim veut aujourd'hui, il fait 10 ans au camp, c'est-à-dire la majorité des Burkinabés ils vont l'accompagner. Il est sincère. Il n'aime pas le luxe. Il ne promet pas ce qu'il ne peut pas faire. Regardez-le. Ibrahim Traoré. Et regardez. Il fait le plein du stade. C'est pas quand Paul Pogba est à que quelqu'un se lève pour aller faire des parades ou dans des mosquées. Quand tu veux t'adresser au peuple, tu appelles un meeting. Tu dis je veux m'adresser à mon peuple. Ibrahim Traoré, même s'il dit demain, vous allez voir le stade, tout est rempli. Malgré les souffrances aujourd'hui au Burkina. Quand des dirigeants sont sincères, quand un dirigeant est sincère, le peuple t'accompagne. Mais Mamadou Doumbouya est un menteur. Mamadou Doumbouya est un traître. Mamadou Doumbouya est un faux. Voilà. C'est ça, Mamadou Doumbouya. Mais, Alous Rassil, vous êtes assis là-bas. Vos supérieurs sont en train de prendre des milliards. Je suis même dessus, hein. Quelqu'un dans l'armée là-dedans, moi-même j'avais un peu confiance. Et la personne m'a acheté maison. Où ça À New Jersey. Ici aux États-Unis. Ça dit, vous êtes assis là-bas, vous les militaires. Lui, son enfant est ici aux États-Unis, dans l'état de New Jersey. Il a déjà acheté. Je ne pouvais même pas croire à ça. Vous êtes tous assis là-bas. Avant, il y avait des commandants. Vous pouvez envoyer vos, vos enfants dans des grandes écoles, des écoles privées. École française en Guinée. Mais aujourd'hui, vous êtes comme en votre vie aujourd'hui. Je vous ai dit, Mamadi Doumbouya s'en fout du développement de la Guinée. Mamadi Doumbouya s'en fout de votre condition de vie. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État. C'est un instinct de survie. Et Mamadi Doumbouya est en train de survivre. C'est ça, Mamadi Doumbouya. Il s'en fout du développement. Tous les projets du président Fakonde qui étaient déjà engagés, il s'est lancé dedans. Parce que pour montrer que oui, lui, même le Guinéen, c'est ça. Le Guinéen oublie vite. La Guinée avant 2010 et la Guinée de maintenant. On dirait que Mamadou Doumbouya est sorti pour aller signer un contrat. Tous les contrats, tout, tout ce qui est là aujourd'hui, ils se tapent la poitrine, les voiries de Conakry, la route nationale, tous ces échangers, c'est le président Fakonde. Mais il se tape aujourd'hui et on voit des ingrats dire hey, « il est en train de travailler, allons-y » Quand ces projets vont finir, vous allez comprendre. Et tous ces Guinéens aujourd'hui, ces manœuvres qui travaillent sur ces chantiers-là, ils vont tous arrêter. Celle-là, vous allez voir clair Et vous allez dire, ah, si on savait Si on savait On n'allait pas tomber dans leur piège Continuez l'ingratitude, vous allez comprendre Ben tu connais le niveau de quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala, même le bon Dieu Il dit, choisissez le meilleur d'entre vous Quand vous regardez notre armée là Même si les gens n'aimaient pas le président Alpha Condé Quand vous regardez l'armée guinéenne Le peuple de Guinée, c'est un bandit comme Mamadi Doumbouya. C'est un légionnaire comme Mamadi Doumbouya qui doit diriger cette armée. C'est un tonneau vide comme Mamadi Doumbouya qui doit diriger ce pays. Mais comme le Guinée, on n'est pas prêt d'abord pour le sérieux, acceptons. Et, et Tous ceux qui sont en train d'applaudir, vous serez tous dans le regret, comme nous déjà. Ça dit, quand vous regardez ce pays aujourd'hui-là, qui regorge autant d'intellectuels, de soldats honnêtes, braves, même des vauriens comme ça, des... des, des par la complicité de Idi Amin. On l'a hissé au, au, au, au, au, au sommet. Et la France aujourd'hui est en train de le soutenir. Vous êtes assis. Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. Mamadi n'a rien de magie. Mamadi, il n'y a pas plus peureux que Mamadi. Ne le voyez pas. Sangba, Sangba, gros comme ça, grand bête. Foy t'a donné l'eau. Foy. La Guinée sur Rasilio. Tchai Falement chamané. Mais si vous ne prenez pas vos responsabilités. Je vous ai parlé du Burkina. Ibrahim est venu. Vous avez vu Ibrahim et ses amis. Ibrahim même génération que nous. Devant ces grands, les Damibas, il n'y a pas eu effusion de sang. Quand des camps sont avec un commandant, c'est fini. Et c'est ce qui s'est passé au Burkina. Ils ont résolu à la miab. Damiba est parti. Mais vous, les militaires guinéens, vous êtes assis. Actuellement, euh, au temps du président Fakonde, c'était dans les kiosques, vous prenez les chanduises. Même, même la fille actuellement là vous ne gagnez pas Même la fille aujourd'hui Même le pain pour mettre beurre dedans c'est tout un problème C'est tout un problème affaire, affaire de ravitaillement Regardez les douaniers Beaucoup aujourd'hui Le ravitaillement de riz Pour eux beaucoup Il y a un petit clan proche de Doumbouya. Eux on les donne Mais beaucoup de douaniers aujourd'hui Le ravitaillement de riz pas. Ils vont laisser se de ouf Ils n'ont pas les armes c'est l'économie, c'est la richesse. Aujourd'hui, tous ces gens sont en train de pleurer. Combien d'enseignants contractuels Plus de 16 000. Enseignants contractuels aujourd'hui, combien de mois Imaginez. Hein? Parce que quand vous voyez un petit groupe d'enseignants contractuels, c'est ceux qui ont le courage de sortir sur l'étendue du territoire, demander il y a combien d'enseignants contractuels. Imaginez les salles de classe. Le nombre de salles de classe en Guinée. Ces enseignants contractuels, je vous dis, c'est plus de 15 à 16 000. Aujourd'hui, ils sont en retard plus de 8 mois. Vous pensez que les gens-là ont l'argent Le recrutement qu'ils sont en train de faire dans l'armée, c'est en ces fonds. C'est entre parents. Parce qu'ils veulent eh, nous créer un autre Kalea. C'est des gens qui ont des projets à long terme. Wallahi, Di dit Doumbouya n'est pas prêt à partir. Je vous ai même fois dit ça. Vous n'avez rien compris de ce bandit-là. Tant que le peuple ne se lève pas les soldats patriotes pour chasser ce bandit-là, il va détruire ce pays. Or, la Guinée risque de devenir comme le Libéria. Mais le Guinée a assis. On vous parle chaque jour. Vous avez entendu Idi Amin nous attaquer parce qu'il a peur de nous. On a parlé des signatures, des contrats avec l'armée française. 500, plus de 500 soldats français aujourd'hui en Guinée. Pourquoi Nous sommes un pays en guerre, le pays de feu à ses Coutouré. Je vous ai parlé ici. Eh, crâne rasé. Eh, Idi Amin, il est fort. Eh non, le type-là, il faut avoir peur de lui. Non, c'est un, un vrai stratège. Non, Idi Amin, il faut le respecter. C'est un stratège. Il n'est pas commandant d'unité comme ça. De ce côté, il ne vaut rien. Mais quand je vous dis un stratège fin, Idi Amin, il faut lui donner le trophée. Même Mamadi Doumbouya, quand il va avoir l'occasion, il va taper sur lui. Il va le cueillir comme ça. Idiamine, Idiamine, Idiamine, Idiamine, je vous dis, c'est un fin stratège. Un fin stratège. Il dit que nous, les blogueurs aux États-Unis ici, bon, c'est des gens qui nous donnent. Et si les gens même pouvaient nous donner, ça allait nous plaire. Au lieu qu'on aille faire Uba, faire autre chose, là, on n'allait même pas le faire. Si les gens vraiment nous assistaient, Idiamine, parce que on dénonce, on dénonce. Ce qu'ils sont en train de faire, on avait parlé des signatures, des contrats, des accords. Ils nous avaient insultés ici. Oh non, ça doit être ratifié par l'Assemblée Nationale. On dirait qu'il y a une Assemblée Nationale aujourd'hui. On dirait qu'il y a des élus du peuple aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la présence des 500 militaires, que Idi Amin sorte, explique ça aux Guinéens. Quand tu dis au peuple de Guinée, n'écoutez pas les blogueurs. Parce que vous êtes des menteurs, Idi Amin. Via aldi. Aujourd'hui, regarde chez toi. Regarde sur toi, aucun ministre de Alpha Condé n'a mis échangeur chez lui. Hein Aucun ministre, allez-y chez lui aujourd'hui, il a des échangeurs chez lui. C'est-à-dire, il a retapé chez lui c'était maison-villa, il a retapé aujourd'hui, c'est devenu R plus 3. Échangeur, il y a tout, il y a tout dedans. Imaginez tout. Les gens-là, ils commandent à l'étranger aujourd'hui les fournitures. Tellement qu'il adore le luxe, il adore être grand. Regardez-le, Boubou Blanc, toujours ce petit mouchoir, il veut se comparer à ses couturés. Je vous ai dit, ce gars, il n'a pas encore atteint ce qu'il veut d'abord. Il a soif toujours. C'est un stratège. Toutes les bonnes personnes dans l'armée qui peuvent empêcher son projet, il va les éliminer. Et c'est ce que nous sommes en train. Vous avez entendu des bruits quoi quoi, ce n'est rien d'autre. Moi, je vous ai dit, Mamadi Doumbouya, je ne l'aime pas. Hein. Je ne l'aime pas. Et il n'allait jamais imaginer faire un coup d'État s'il n'avait pas été appuyé par crâne rasé. Il a reçu son coup d'État. Regardez, quand quelqu'un est méchant, au départ, vous allez comprendre. Il y a eu le coup d'État. Le président Fakonde, on a vu les premiers jours. On a vu. Hein? Euh, on a vu. Comment les docteurs Kassouri ont été les premiers jours. Mais depuis que crâne Rasé est rentré en Guinée. Vous avez vu les le, le, le résultats. Mamadi a lui seul. Il allait chercher à sortir par la grande porte. Ascenseur hier. Yeah. Ascenseur chez lui. Désolé. Donc Mamadi a lui seul. Mamadi a lui seul. Il allait sortir par la grande porte. Il allait s'entendre avec le peuple de Guinée. Mais. Depuis que Idi Amin est venu. Il a mis. Comme je l'ai dit. Il a mis. Les généraux. Les 42 généraux. Parce qu'on a les mêmes grades. Donc les décisions. On allait décider ensemble. Comme on m'a dit. Il était impureux. L'armée. Il ne maîtrisait pas. Il lui a laissé gérer. Et aujourd'hui. Regardez tous ces problèmes Dans l'armée aujourd'hui Mamadi n'a rien à foutre avec l'armée Mamadi c'est l'économie Ses amis qui sont autour Mais tout le gros problème je vous ai dit C'est le monsieur Un fin stratège Ça à dire quand tu n'es pas dans son réseau Tu n'es pas dans son esprit Il sait faire et il sait défaire Il est en train de défaire tous ces gens là. Moi je ne vais pas rentrer dans certains détails encore Il y a certains infos C'est pourquoi je dis nous ne devons pas tout dire. Vous pouvez avoir des infos, mais il y a certaines informations qu'on ne dit pas sur la place publique. Ça, vous gardez pour vous-même. Donc, je vous ai dit, tout le problème, c'est lui. Si vous voyez, vous n'allez pas voir des, des, des ministres parler de, de des blogueurs. Mais lui, il sait combien de fois, nous, les activistes, on lui dérange. Il dit, Amine, il sait combien de fois, nous mettons ses plans devant le peuple. Ça lui dérange. C'est pourquoi, chaque fois quand il parle, il s'attaque à nous. Parce que lui-même, il nous suit. Oui. Quand il est couché, oui, il regarde. Qu'est-ce que Benito a dit Qu'est-ce que Mamoud Ousila a dit Qu'est-ce que Damara a dit Qu'est-ce que tel, tel, tel ont dit Les Tôles. Donc, il voit déjà son plan de tromper le peuple. Nous, nous réveillons encore ce peuple-là. Donc, Idi il y a un Nous, les blogueurs, qu'on est payés. Si on était payés, là, toi, tu le sais. Mais il faut dire, montrez ça, vos services de renseignement, ceux qui nous payent là. Mais exposez, montrez les transactions, voyez, montrez, donnez les noms. Au lieu de venir vous asseoir, quelqu'un, comment foufou, foufou, nous, on nous paye, c'est rentré. Qui Vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. J'arrive, excusez -moi. Désolé. Idi Amin, vous avez gelé les comptes des anciens dignitaires. Moi, je vous avais dit ici, ce monsieur-là, c'est un danger. Si vous voyez même des directeurs, même des directeurs, les comptes ont été gelés. C'est pour vous dire combien de fois tout est programmé. Je vous ai parlé des commerçants les, de médicaments. On disait que eux, c'est eux qui financent le parti de la Aseloudale. Donc, il fallait les laisser importé beaucoup de médicaments et vous avez vu la suite, comment ils les ont détruits. Je vous ai dit tout est fait par exprès. Tout est fait par exprès. Plus de 200 conteneurs des Guinéens. On est d'accord que l'État veut interdire certaines choses. Il y a la manière. Vous avez vu comment ils ont fait les bonbonnages, je ne sais pas, les mototaxis. Là. Ils ont annoncé. Là, c'est bien. C'est eux qui décident. Et quand c'est comme ça, les, les investisseurs les hommes d'affaires-là ne vont pas aller dépenser leurs milliards et ils vont bloquer la marchandise. Maintenant, ils n'ont pas fait ça avec les médicaments Ils les ont laissés d'abord. Plus de 200 conteneurs. Imaginez, des milliards. Et en plus, d'autres viennent dédouaner. Ils dédouanent. On saisit ces médicaments. Dans leurs magasins, les stocks, ils vont prendre tout ça. Ce n'est pas pour ruiner la vie des gens. Vous pensez que des gens font des crises aujourd'hui, des gens meurent. Vous pensez que c'est quoi Depuis le temps de l'Ansona Conte, ces gens-là, c'est leur métier. Ils ont tout eu dans ça. C'est leur recherche. Des individus mal intentionnés qui viennent comme ça. Qui prennent des décisions bidons. Ruiner la vie des gens. Mais les Guinéens, jusqu'à présent, vous ne, vous ne comprenez pas. Vous pensez que le gel de, de, de, de avoir des avoirs des anciens dignités, c'est combien Même des directeurs des gens qui n'ont rien à voir. Mais vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Tout ça c'est fait pour ne pas qu'il y ait d'activité politique. Il y a de ces secrets aussi qu'on ne peut pas dire. Si vous saviez que ce n'était pas des bo si de bonnes personnes, au sein même de notre armée, Walloy, le RPG, l'UFDG, la décision était prise pour dissoudre. Eux, ils s'en foutent, ils s'attendent aux conséquences que les, les, les RPG, les gens de l'UFDG, descendent dans les rues, les conséquences ce n'est pas leur affaire. Je vous dis, ils ont des projets à long terme. Ils ne veulent pas partir ces bandits. Eh, le Guinée, réveillez-vous maintenant. Je vous ai dit, oubliez l'affaire des partis politiques. Oubliez l'affaire des ethnies. Restons soudés contre ces bandits-là. Vous avez vu, à chaque fois qu'on parle de force vive, l'unité, ils ont peur. Et c'est ça la solution, l'unité. Oublions l'affaire des... OK, FNDC... On va dire, ah non, ils ont fatigué le président Fakonde. On va voir des, des, des gens du RPG. Nous, non, tous les problèmes, c'est eux. On ne peut pas s'associer. Voilà, jusqu'à présent, le feu, le feu n'est pas encore venu. Au via Pour dire que tu ne vas pas monter dans, dans, dans la voiture de ton, de ton rival ou de ton ennemi. Voilà, jusqu'à présent, le feu n'est pas à côté. S'il y a danger là, tu vas sauter, tu vas monter dedans. Mais quand on vous parle, vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Ne changez pas, restez comme ça. <coughs> Maman...